On peut savoir ce que tu fais? Hein? Rien. J'entretiens je, le, le grand enfant qui est en moi. Savoir jouer de temps en temps. Hein? J'adore ce rayon. Et ça, c'est donc Spider-Man. Attends. Qui rigole en plus? <rire> J'ai pas envie de tuer l'enfant qui est en moi, ok? D'accord. Si tu le tues, je suis mort. Voilà. Bon, sur ce. On ne le montre à personne, hein Non